Bonjour, je m'appelle Marion et je suis actuellement en deuxième année de l'UTPEC, donc packaging, emballage, conditionnement à l'UT de Castres. Et on va vous présenter aujourd'hui avec mon camarade donc Bonjour, je suis Léo, on est euh, donc, aussi en deuxième année. On est à l'entrée de notre département, donc euh, enseignement JCE, voilà, donc packaging, emballage, conditionnement. Et venez bien euh, avec moi. Donc là, on peut voir euh, des, des projets qu'on a réalisés euh, l'année dernière. Euh, sur Noël, les architectes, etc. Donc c'est des projets qui ont été réalisés par nous, par les étudiants, etc. Ensuite, comme on peut voir dans cette armoire, on a plusieurs emballages, dont certains que voilà, nous avons fait pour, pour nos matières. On peut voir ici voilà, une réalisation qui a été faite il y a deux ans. Et par exemple, voilà, je peux vous montrer un exemple pour cette année. Donc le but était ici de créer un, un, un coffret de lancement pour ce whisky et de verre. Et voilà, euh, la conception, euh, voilà, on a fait euh, de A à Z, entre guillemets, on a juste eu la contrainte euh, des, euh, des deux verres et de la bouteille. Donc, voilà. Donc là, je vais vous présenter les salles de TD. Donc c'est les salles de cours, tout simplement, où on va euh, faire euh, les matières généralistes et euh, les exercices, etc. Voilà. Donc là, on va rentrer dans un cours de maths de première année. On continue donc. On voit toujours nos travaux. Euh, Marion nous présentera les siens. On a des boules de Noël. Euh, on peut voir aussi voilà euh, les, les, les, les, pardon, non, les promotions précédentes. Euh, voilà donc par exemple un, une réalisation que j'ai faite, un, un affichage d'un designer, toujours en lien avec l'emballage. Voilà, et si on continue dans cette partie donc ça va être vraiment les projets tutorés de l'année dernière qui étaient sur euh, le thème de Noël. Et donc par exemple si je vous en présente un, je vous montre le mien forcément. Donc là c'est mes boules avec l'affiche qui euh, montrait euh, mon projet. On peut voir aussi les guirlandes euh, qui a été réalisées. voilà une immense guirlande qu'on a ici dans le département. Euh, maintenant on va passer sur la, la salle informatique. Dans cette salle, on va utiliser les logiciels pour la création d'emballage, donc ce soit euh, Solidworks ou Artios. On va voir donc sur.. Euh, donc, on a un groupe de deuxième année qui travaille euh, dessus. Donc exemple, si tu peux nous montrer un peu ce que tu fais. Donc là, on a une boîte. Et voilà, donc sur cette boîte, on va venir donc faire la conception de A à Z. On aura aussi, donc on peut voir ici sur un autre logiciel, faire donc la création, le patron entre guillemets, de la boîte. Si on continue, on va voir du coup deux autres salles, des salles de TP. Donc là, par exemple, c'est notre prof. Monsieur Gimeno et c'est lui qui gère un peu nos projets, tout ce qui est SOLIDWORKS, etc. et qui est aussi notre tuteur pour euh, des projets. Et donc là, on va rentrer dans la salle de TP consacrée euh, principalement à la chimie avec euh, la table de découpe au fond. Donc là, c'est nos deuxième années qui sont en train de réaliser des TP de chimie. Et au fond, là, on trouve la table à découpe Et euh, en accord avec ce qu'on a vu dans la salle juste avant. Donc là, par exemple, c'est des élèves qui ont conçu euh, le, le patron et qui viennent de l'imprimer sur la table. Donc voilà. On va passer maintenant à la deuxième salle. Donc ici une salle de chimie. De, no de, de l'autre côté ça sera plus de physique. On va venir euh, faire euh, des tests euh, au niveau euh, donc, euh, de certains cartons, euh, faire des mesures. Dans cette salle, donc voilà des mesures qu'on peut voir. On va voir tester l'éclatement de certains produits. On va, bien voir la... On va mesurer pour qu'il voilà, n'y ait pas de problème pendant le transport mmh. et autres. Et euh, voilà, ces, ces machines qu'on voit ici, on va les réutiliser ensuite en entreprise pour que ce soit de la conception, de la logistique. Là. Exactement. Et donc là, je vais te montrer ce qu'il y a au bout de notre département. Donc c'est la plateforme Ilipac, donc euh, qui a été mise en place euh, par des professionnels pour nous, pour euh, pouvoir réaliser euh, des tests sur leurs produits, pour déjà nous nous mettre euh, à l'aise avec les machines et pouvoir eux répondre à leurs demandes. Donc ce que vous entendez, c'est la soufflerie. Donc euh, si voilà, on, va, on va vous présenter quelques-unes des machines, nous avons par exemple ici euh, un, une machine qui va venir euh, écraser entre guillemets euh, les, euh, les emballages pour voir voilà, et éviter euh, la résistance à l'éclatement lors du transport, éviter qu'il y ait trop de poids sur l'emballage. Par exemple ici, euh, tu as euh, voilà, une machine qui vient, viendra euh, euh, faire des tests sur l'humidité, voir comment réagit le carton, euh, voilà, qu'il n'y ait pas de problème sur, sur son intégrité. Et encore à droite, tu peux voir euh, un test qui simulera un, un transport en camion, par exemple un freinage brusque, l'engin le, le, voilà, le, descendra fortement pour éviter euh, tout problème. Voilà, donc là on va retourner dans la salle de ETP en passant par une petite porte. Donc on a encore des élèves qui travaillent voilà, ici. Avec euh, notre professeur sur, le, sur leur projet. Donc euh, voilà, pour te résumer un petit peu, euh, cette année, donc, euh, voilà, la majorité, c'est 30 personnes euh, euh, par année. Euh, sur la deuxième année, nous sommes 26. Euh, donc, Comme le dirait Marion, voilà, c'est des petites promotions, mmh. euh, on s'entend tous bien, euh, c'est facile de travailler, il n'y a pas de problème là-dessus. Il euh, y a la possibilité ensuite, une fois ces, ces deux années de DUT faites, euh, de, de partir et de faire donc, une licence. On propose licence logistique et une licence qualité ici, euh, voilà, avec l'utilisation des machines comme tu as pu le voir dans, certains, dans certaines des salles. Voilà. Donc on espère que la visite euh, t'a plu que tu as été convaincu par notre démonstration. Et on t'attend à l'année prochaine.